et ou quoi tranquille ou quoi bah ouais tranquille alors là on vient d'assister à un match absolument magnifique de la part des camerounais ils ont catapulté l'éthiopie oh là là ce que vous leur avez fait c'est pas normal c'est pas humain quatre balles dans la tête des éthiopiens l'éthiopien ne peut pas respirer l'éthiopien ne peut plus réfléchir en ce moment il est encore dans le match en train de pleurer les buts qui n'arrêtent pas d'arriver sur le sur le but éthiopien le gardien n'a rien pu faire la défense éthiopienne n'a rien pu faire quelle était la solution La fuite. Eh oui, fallait fuir, monsieur les Utopères. Là, c'était trop dur sur le terrain. Là, on va pas se mentir, vous avez réalisé une très bonne première mi-temps. Franchement, j'étais choqué hein, de votre style de jeu. Vous étiez rapide, technique, c'était très bon. Après, il y a des petits soucis au niveau de la défense. C'est ce qu'on a pu voir. Là, d'ailleurs, deuxième match, deuxième défaite en Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est terminé pour vous, même si je suis très fier et très content d'avoir connu et d'avoir vu l'Ethiopie pendant, le, pendant cette compétition. Voilà, donc je suis content de vous avoir vu jouer. Je ne connaissais pas l'Ethiopie. Vous êtes venus, vous vous êtes fait fracasser par le Cameroun. Au revoir, merci. Donc, grosse force aux Camerounais. Oh là là, quel attaquant que vous avez les Camerounais. Il est séduisant. Hein mmh, nous, on aime ce genre d'attaquant technique. Bien, il est bien placé à chaque fois. Abu Bakar. oh là là, toi là, hmm, t'es déjà quatre 4 buts, oh mais où est-ce que tu joues toi, hein, viens voir là, par ici au Paris Saint-Germain, on a besoin d'un bon attaquant, parce que nous on a un attaquant qui s'appelle Icardi B. tu peux venir au Paris Saint-Germain, tu, tu nous refais tout ce que tu fais, c'est absolument magnifique, 2 matchs, 4 buts, oh, je connais des gens qui sont ici en Ligue 1, qui s'appelle Lionel Messi, ça fait 6 mois qu'ils sont en Ligue 1, ils n'ont mis qu'un seul but. Là, là, tu viens juste de commencer la Coupe d'Afrique des Nations, tu es déjà à quatre buts Ah non, tu peux être fier de toi. On ne va pas se mentir. Là, franchement, le Cameroun, vous avez mis la barre assez haute. Même si on a pu voir que vous avez des bons points faibles que les autres équipes vont pouvoir bien, bien, bien utiliser. Hein? On a vu que qu'en défense, c'était un peu chaud au niveau de la vitesse. Hein ce pas grave, messieurs, dames. vous inquiétez pas. Là, vous gagnez, messieurs les Camerounais. On attend de voir la suite. Tu comprends hein? Nous, le Mali, hier, on a gagné. Mais tout a été entaché à cause de l'arbitre pourri qui est venu tout gâcher. Notre fête, voilà, personne ne nous a félicités. Tout le monde a dit, ouais, voilà, l'arbitre, il a triché. On a payé l'arbitre alors que nous, on n'a même pas d'argent. Nous, on peut payer un arbitre Jamais, on ne peut pas payer un arbitre, messieurs. Donc voilà, ce qui vient de se passer... Là, ce soir, c'est absolument magnifique qu'atteint une catapulte camerounaise qui a tiré sans relâche. Oh là là, le nombre de poteaux en plus qu'ils ont mis. Là, on aurait pu assister à un massacre de... incroyable jamais vu en Coupe d'Afrique. On aurait pu assister à un 6 ou 7-1, là. Oh, faites attention, messieurs les camerounais. Hein, quand vous voulez jouer contre des équipes qui sont un petit peu plus faibles que vous, soyez euh, indulgents. Mais bon, vous les avez respectés jusqu'au bout, vous avez joué à fond... Grosse force à l'Éthiopie qui a fait une un belle impression. En tout cas, nous, on va continuer à consommer la Coupe d'Afrique de manière assidue. On aime ça, on consomme, on avale et voilà.